Et salut les mecs c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui vidéo sur eFootball 2022 et je vous préviens les gars, je vous préviens Ah je suis chaud, ah je suis chaud aujourd'hui, ce week-end il n'y a pas eu de vidéo eFootball Pourquoi D'une parce qu'il ne s'est rien passé sur eFootball et de deux parce que j'ai fait mon fut champ Donc je vous préviens tout de suite, hein, la team premier degré relou. aujourd'hui on va parler de rumeurs Et aujourd'hui on va rigoler, donc c'est pas la peine de venir, vous pouvez repartir Désolé donc ouais les gars, ce week-end j'ai fait fut de chambre, je m'éclate sur FIFA et j'ai pas honte de le dire, chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, moi ça me plaît, donc je le fais, si ça vous plaît pas, je m'en fous Bref, aujourd'hui on va parler d'e-football, puisqu'il y a eu des rumeurs qui vont intéresser beaucoup de monde, mais encore une fois l'inspecteur Lulu a mené son enquête, parce que s'il y a bien une chose que j'aime pas, c'est qu'on nous prenne pour des jambons de Bayonne donc c'est parti pour la vidéo Et les gars, demain mardi soir à 19h jusqu'à 20h30, c'est la première de Mardi Débat, la nouvelle saison qui, je vous le rappelle, va se passer sur la chaîne de l'AS Monaco, les gars L'AS Monaco Je montre parce qu'en fait, là, il y a une tasse. Après j'espère que vous voyez bien. Parce que si je montre et qu'en fait, vous ne voyez pas, j'ai l'air d'un con. Donc, sur la chaîne de l'AS Monaco, je vous mets le lien en description, je compte sur vous. On aura comme premier invité, avec Hidekun, notre ami Ousma Kabil, le triple champion du monde PES. Et croyez-moi, ça va castagner parce que franchement... On n'a forcément pas du tout les mêmes avis et du coup, c'est ce qu'on va faire. On va vous donner notre avis sur cet eFootball et on va en débattre à demain du coup. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Ce week-end, je me promène un petit peu sur Twitter et je tombe sur un post avec des photos qui m'ont fait halluciner. Des photos de nouvelles légendes qui arriveraient sur eFootball 2022. Je me suis dit c'est incroyable. En plus, à côté, il y avait même la liste avec les notes, etc., quand vous voyez ça, les gars, franchement, c'est impressionnant. Ça fait vraiment vrai. Forcément, du Thierry Henry, du Zenith Zidane, ça fait bien sûr rêver. Je vais vous calmer tout de suite, les gars. Malheureusement, c'est du fake. Alors, c'est du fake très bien fait hein, parce que le mec s'est même fait chier à refaire les cartes. Franchement, c'est très beau. Il a même mis les faux maillots. Mais malheureusement, pour nous, c'est du fake. Alors... Encore une fois, je me couvre, hein, parce que imaginons que ces cartes elles sortent en vrai. Là, vous allez me tomber dessus, comme quand je sors des trucs qui sont faux, vous ne me loupez pas. Donc là, allez, on va dire à 98,2%, c'est du faux. Mais c'est quand même bien fait. Maintenant, on peut quand même parler des légendes. Même si on ne sait pas quelles légendes vont arriver, il est fort à parier qu'il va y avoir des nouvelles légendes et que Konami va forcément mettre le doigt dessus et vouloir nous sortir quelque chose en grande pompe. Pourquoi bah la réponse elle est simple les amis. Faut pas chercher midi à 14h. Pourquoi Konami chercherait à sortir de nouvelles légendes, de nouvelles cartes, plus belles, plus fortes, etc. Bah en fait euh, c'est tout bête. Parce qu'on veut de l'oseille. Oui on aime l'oseille. On veut vous faire cracher. Évidemment les mecs, pour l'oseille, pour nous faire dépenser, c'est un free to play. Leur seul moyen de gagner de l'argent, c'est les microtransactions forcément, il va falloir qu'ils nous sortent du lourd au niveau des légendes s'ils veulent nous inciter à paquer. Bon, pour l'instant, vu le jeu, on n'a pas forcément envie de mettre la carte bleue. On va pas se mytho, mais si le jeu bah, s'améliore, si le gameplay devient bon, et s'il nous sort des belles légendes bien présentées, ça fait beaucoup de si, je vous l'accorde, il y a moyen qu'on soit quand même nombreux à mettre la main au porte-monnaie parce que les microtransactions, ça marche quand même. Très bien, faut savoir par exemple que sur FIFA, il bah, y a à peu près 22% des utilisateurs de fut qui dépensent de l'argent. Donc sur 30 millions, ça fait quand même 6 millions de mecs qui mettent de l'argent. Je sais, ça doit laisser Konami rêveur et ça doit en énerver plus d'un. Après, moi comme je le dis beaucoup de fois, chacun fait ce qu'il veut de son argent tant qu'on ne rentre pas dans une dépendance ou dans un problème d'addiction, mais là encore, c'est un autre débat. Après, moi, je reste persuadé qu'on peut tout à fait dépenser un petit peu d'argent en se faisant plaisir, et sans forcément être dans l'abus, comme sur tous les loisirs. Chacun, encore une fois, fait ce qu'il veut avec son oseille. Tant que c'est légal, il n'y a rien à dire, les gars. Après, la morale, vous en faites ce que vous voulez, chacun a sa propre morale. Moi, je ne serai jamais là pour vous donner des leçons de morale, les gars. Je suis qu'un petit youtuber. je reste à ma place. Où je suis ici, tu vois, ici, dans ce périmètre. Voilà les mecs, je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les mecs.